et eh bien bonjour à toutes et à tous c'est favori clem je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui marquera le début d'une nouvelle série les vidéos config je vous explique très rapidement le principe dans chacune de ces vidéos je vous présenterai un pc euh, complet pour une utilisation une utilisation donnée donc du gaming de la bureautique euh, du rendu vidéo du rendu 3d un petit peu de tout euh, je vous présenterai donc des pc composants par composant et ce pour un budget donné donc ici une config pc gaming pour 550 euros pour ce qui est des prix je me base sur le site top achat qui est un des meilleurs sites pour la commande de pièces vous pouvez évidemment choisir un autre site si vous le voulez et pour ce qui s'agit de la liste de composants je vous garantis qu'ils sont tous compatibles néanmoins vous pouvez tout à fait changer des composants à votre guise donc on commence tout de suite pour cette config gamer à 550 550€ avec le processeur, j'ai choisi un AMD FX 6300 Black Edition, il s'agit d'un Hexacore au socket AM3+, cadencé à 3,5 GHz et 4,1 en mode turbo. Il est évidemment compatible avec DirectX 12 qui permettra de rentabiliser au mieux les stickers de ce processeur. Pourquoi l'avoir choisi Tout simplement parce qu'il s'agit actuellement d'un des processeurs avec le meilleur rapport qualité-prix et performance-prix aussi, globalement. Il est évidemment, comme la plupart des processeurs AMD, overclockable et je vous recommande très fortement de l'overclocker pour pouvoir euh, profiter un maximum de ses performances. On passe maintenant au Ventirat qui va venir refroidir ce processeur, d'autant plus si vous l'overcloquez. J'ai choisi un Cooler master Hyper TX3 Evo. Donc avec son ventilateur de 92 mm, il saura tout à fait refroidir votre processeur si vous l'overcloquez aussi. Il ne, il ne fait que 17 décibels à basse vitesse, vous pourrez tout à fait regarder des films sans casque, sans être emmerdé. De plus, il est possible d'accroître les performances de refroidissement en ajoutant un second ventilateur de 92 mm de l'autre côté du radiateur pour euh, pouvoir mieux refroidir votre processeur. On passe ensuite à la carte mère. Pour cette config, j'ai choisi une MSI 970 ag 43 Il s'agit d'une carte au format ATX avec un chipset AMD 970 elle dispose de 6 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, un port Ethernet et 2 ports PS2 pour les vieux claviers et les vieilles souris. Il peut accueillir jusqu'à 12 ports USB 2.0 pour par exemple les façades de vos PC et 4 ports USB 3.0. Cette carte mère milieu de gamme à 74 euros sera tout à fait remplir ses... <rire> sa fonction, pardon, pour une utilisation gaming. On passe maintenant à la RAM. La RAM, j'ai choisi deux barrettes de 4Go des Corsair Vengeance Low Profile cadencé à 1600MHz en DDR3, quelque chose de très classique. Pourquoi je n'ai pas choisi 4Go Pourquoi je n'ai pas choisi 16Go Tout simplement, 4Go, c'est très très juste pour ce qu'il s'agit euh, du gaming, même trop peu et 16Go pour l'heure actuelle c'est inutile pour ce qu'il s'agit du gaming peut-être dans 4, 5 ans il faudra passer à 4Go et vous pourrez tout à fait euh, upgrade votre config en rajoutant deux barrettes de 4Go car la carte graphique, euh, la carte mère pardon, peut accueillir jusqu'à 32Go de RAM on passe maintenant à la carte graphique j'en parlais tout à l'heure euh, donc le cœur de ce PC Gaming J'ai choisi une Gigabit Radeon R7 370 Windforce 2 Overclock Merci le nom Gigabit Donc elle, elle possède 2Go de mémoire et elle est cadencée à 1015MHz, quelque chose d'assez euh, classique, elle dispose d'un port DVI-D, d'un port DVI-I euh, e Dual Link, un HDMI et un DisplayPort et elle est compatible évidemment DirectX 12 Alors cette carte qui est à 139 euros, qui est quand même quelque chose d'un euh, budget euh, assez raisonnable saura tout à fait faire tourner euh, les jeux récents pas en ultra euh, Mais elle pourra très bien les faire tourner facile à 60fps Je vous donne un exemple très très simple BF4 Cette carte fait tourner Battlefield 4 en ultra à 50fps en recordant donc euh, vous pourrez tout à fait jouer euh, à tous les jeux actuels au moins en 60 fps. On passe maintenant à l'alimentation. Pour, pour cette config j'ai choisi une alimentation Cooler Master, une B500 V2 de 500 watts, soumis à la norme Eco PSU niveau 85. Malheureusement cette alim n'est pas modulaire, euh, vous pouvez tout à fait acheter une alimentation modulaire pour faire une config à 550 euros, je ne pouvais pas tellement me permettre d'en prendre une semi-modulaire. Vous pouvez tout à fait en trouver de très bonne qualité autour des 70-75 euros sur le site Top Achat. On passe ensuite au boîtier pour cette. Euh, configuration, j'ai choisi un Aerocool V2X Blue Edition, donc ça s'agit d'une moyenne tour, quelque chose d'assez classique avec pour connectique en façade un USB 3.0 et deux USB 2.0 ainsi qu'une prise micro et une prise casque. Le gros défaut de ce boîtier c'est qu'il ne possède qu'un seul ventilateur arrière inclus de 84mm si je me souviens bien euh, pour le prix c'est assez raisonnable je vous conseille ainsi de commander avec ceci deux ventilateurs, j'ai pris choisi des Arctic Cooling F12 de 120 mm adaptable sur la façade et sur le côté de la tour il tourne à 1350 tours par minute et n'émet que 23,5 décibels de son ce qui est très raisonnable pour le stockage maintenant j'ai choisi le très classique Seagate Barracuda de 1 Tera c'était un disque dur très classique de 3,5 pouces qui tourne à 7200 tours par minute branché en SATA 3 pour cette configuration, je n'ai pas mis de SSD, restriction budgétaire, ni de lecteur CD, restriction budgétaire à nouveau. Vous pouvez tout à fait euh, mettre ces deux composants si vous en avez euh, le besoin. Personnellement, je n'en ai pas pris. Ce qui nous fait un total pour cette configuration de 536,70 536,70€. Tout ça sans composants ni périphériques je vous présente ainsi dans la description et à droite de cet écran une liste de composants euh, encore une fois dans une vue euh, assez euh, économique euh, je vous ai pas pris des composants euh, trop bas de gamme mais pas non plus trop chers. donc je vous présente ainsi une clé wifi à 23 euros de la pâte thermique très important ça c'est pas accessoire j'aurais dû le mettre euh, avant à 4,90 c'est pour refroidir votre processeur très important un casque à 30 euros pour du gaming, c'est l'idéal. Un clavier à 20 euros, c'est assez bien. Une souris à 25 euros. Windows 10, évidemment, c'est compliqué de ne pas faire sans Windows. Et enfin, un écran BenQ qui sera duré 10 ans. Voilà, c'est tout pour cette configuration. J'espère que vous l'aurez apprécié. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.